Salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des recettes, des trucs, des petits trucs et astuces pour vivre en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. Alors, si c'est un sujet qui vous parle, qui vient vous chercher, ou si vous connaissez quelqu'un qui voudrait embarquer dans l'alimentation cétogène, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors comme vous pouvez le voir sur le titre d'aujourd'hui, j'ai testé le jeûne aux œufs. Ne dites pas comme mon mari le jeûne aux œufs. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne C'est qu'on ne mange pas. Pourquoi le jeûne aux œufs Ok. Le jeûne aux œufs. En fait, j'ai vu ça. J'ai vu ça parcourir sur le net il y a plusieurs mois. Mais une des choses qui n'accrochait pas avec moi, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait manger les omelettes, les œufs brouillés, les œufs bouillis tous les jours. Et j'étais juste comme non, non, non, non, non, j'aime tellement la variété que je ne peux pas supporter de manger seulement les omelettes, les oeufs brouillés, les œufs bouillis. Les... Alors, je n'avais jamais été tentée de l'essayer. Mais finalement, pourquoi est-ce que je l'ai essayé Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi C'est que depuis six mois, autour du mois de du mois d'octobre enfin, 2020, euh, je suis arrivée comme un plateau de autour de 150 livres et j'ai aussi entre 150-155. C'est pas que je suis pas contente, ok Je suis très ravie, d'autant plus que je viens de de loin, de 200 livres, donc 50 livres à peu près des c'est pas mal, c'est bien. Mais avec ma taille, je dis toujours, je suis petit détail, je suis pas comme mon fils, là. Mm -hmm. Avec ma taille, je, je, je dois être autour de... Euh, 65 kg et ça fait ça va être autour de 145 entre, entre 140 145 45, idéalement autour de 135 mais on va d'abord y aller petit à petit donc j'ai voulu briser ces plateaux et un des commentaires que j'ai beaucoup vu dans ceux qui faisaient c'est cette diète, cette. Ouais, c'est une diète, diète, oui, ce jeûne, ce jeûne spécial, <rire> le jeûne aux œufs, c'était que c'était justement pour aider à briser le plateau, pour aider.. Euh, ouais, ouais. Et d'habitude, ça se fait en trois jours, pas plus, enfin, maximum cinq jours, parce qu'à oh, plus de cinq jours, il faut déjà craindre les carences. Et puis, il y a plein de règles, plein de règles dans ce jeûne-là, mais globalement, là, je ne vais pas entrer dans le détail, vous pouvez regarder sur le net. Globalement, pour le jeûne aux œufs, l'alimentation est composée euh, en majorité des œufs, du fromage et du beurre. Donc, voilà les choses qu'on mange majoritairement et à chaque repas. Et une des règles, c'est que un œuf, dans un œuf, il faut mettre une cuillère de beurre, euh, il faut manger au moins 6 œufs par jour, ce genre de choses. bon Encore que ça dépend vraiment des personnes, du poids et de tout. Moi, ce que j'ai fait, personnellement, c'est que j'ai calculé avec mes macros. Donc, dans mon application, euh, j'ai mis les œufs que je mange, j'ai mis la quantité de beurre, j'ai mis tout, tout, tout comme d'habitude. Et ça m'a aidé, en fait, à déterminer le nombre d'œufs que je dois manger pour ne pas dépasser mes, car mes macros de la journée, le, la quantité de beurre, la quantité de fromage, donc je conseille de mettre ça dans ses macros habituels. Surtout quand on est dans l'optique justement de voir, de contrôler un peu la, la perte de poids, essayer de faire un suivi là. Donc, c'est mieux de le faire avec son application et moi, ce que j'utilise, c'est Carb Manager. Donc, j'ai mis mes macros et ça m'a permis de déterminer en fait, la quantité d'œufs que je pouvais manger par jour. Donc, ça variait entre 3, 4, 5, 6 œufs par jour maximum. Je ne vais pas manger plus de 6 œufs Vraiment, les oeufs mais je suis pas fan fan fan des oeufs il faut pas exagérer donc <rire> donc c'est ça et une autre raison qui m'a euh, poussé à essayer c est, c est ce jeûne spécial aux oeufs c'est euh, la variété de fin dans la, la cuisson dans la façon de cuisiner les oeufs en fait je suis tombé sur la chaîne d'une youtubeuse qui a partagé son jeûne aux oeufs comment elle a fait et puis elle avait pas seulement les omelettes elle avait aussi des euh, D'autres choses, elle avait des crêpes, elle avait euh, des desserts à base d'œufs et fait avec des oeufs essentiellement, la crème, euh, la crème et ou la, le cheese dans la cream cheese, tout ça donc ça m'a intéressé. Ça m'a un peu, j'ai dit ok, je vais l'essayer parce qu'il y a une variété de choses. Je vais pas être m'ennuyer, je vais pas juste être comme euh, il a plus des yeux, juste mon... bon, ok, donc je vais essayer alors. Je ne vais pas continuer à parler trop. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Vous allez voir à peu près ce que j'ai mangé. Mes deux repas de la journée parce que je mange toujours deux repas. Vous allez voir ce que mon premier repas, à quoi ça ressemblait, mon deuxième repas. Le premier jour, le deuxième, le troisième jour qui a été jeune aux œufs exclusif, Et ensuite, le troisième. Le quatrième, cinquième et sixième jour, c'était des journées de transition. Donc, on ajoutait autre chose, comme peut-être un peu de viande, un peu de. Voilà. Donc, trois jours de jeûne exclusif et trois jours de transition. J'ai trouvé la transition une bonne idée parce que euh, ça permet après de recommencer à manger d'autres choses avec. Euh, enfin, smooth. On les, on les introduit tranquillement, c'est pas brusque. Et voilà. Donc. On va voir ça et à la fin, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, j'ai commencé avec un poids de départ de 153.4 livres. Alors, le premier repas, c'est l'œuf. <rire> le brouillé avec euh, du fromage et du café gras. C'est vraiment gras, en tout cas. On y va! Alors, le deuxième repas du jour 1 c'est des crêpes. Pancake! C'est des crêpes simples et c'est fait avec juste quelques ingrédients, c'est-à-dire le fromage en crème, les œufs évidemment. Ici, c'est deux œufs, deux once de fromage en crème, du beurre, un peu de levure et puis juste de la vanille, un peu de parfum, de la cannelle aussi. Et euh, des sweeteners, donc euh, un peu de stevia Et je peux vous dire, c'était absolument bon. Donc, juste quelques ingrédients simples, vraiment fait à base d'œuf, de beurre et de fromage. Et on a des pancakes tout à fait savoureuses. Donc, euh, c'était ça mon deuxième repas du premier jour. Je l'ai accompagné avec un œuf dur. <rire> jeune aux œufs. Comment je me sens? Je suis déjà autour de... Il est 13h environ, 13h30. Je vais prendre ma pause parce que j'ai travaillé fort. Et là, je commence à avoir... Enfin, j'ai déjà vraiment faim. La, la famine, j'ai commencé à, le sentir, à la sentir dès le matin. Ça s'est bien passé hier. J'ai fait bien mon ecfast sans tricher. Et mon... Focus aujourd'hui aussi, c'est de ne pas tricher parce que je me connais là. Parfois, à un moment, je me dis oh. <rire> donc, on va essayer d'être sérieux aujourd'hui, encore comme hier. Donc, ce midi, je vais avoir euh, mon café gras et aussi des œufs, des œufs avec euh, chapoula. J'ai vu ça sur une chaîne d'une youtubeuse et c'est en fait ce programme que je suis en train de suivre à la lettre. Donc, on y va. Alors, pour le faire on met d'abord le fromage râpé à, au fond de la poêle et on va verser l'omelette au-dessus. L'idée, c'est que ça forme comme une sorte de, euh, euh, je pense, tacos, c'est ça? En tout cas, donc on va, oui, tacos souples. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, déjà que mon œuf mon a, les... a débordé le fromage. Mais bon, c'est correct. On va laisser ça cuire et on va tourner. Enfin, oui, peut-être pas. Je ne suis pas très sûre. Hein? <rire> en tout cas, on va laisser cuire. Donc, on a laissé cuire et c'est bon, prêt. Hein? C'est prêt. C'est prêt parce que là, euh, tout ce qu'il reste à faire, c'est de retourner comme ça. Et c'est tout. On peut voir que la partie du fromage est bien grillée ici. Là. Mais en fait, c'est ça C'est juste de cette façon-là, tout simple. On va disposer dans le plat. Et c'est prêt. Et je vais l'accompagner avec euh, mon café gras. Mon café gras... Euh, dans ma tasse, je mets une cuillère de beurre, euh, un petit peu, un quart de une petite cuillère de d'extrait de vanille, euh, la crème, j'ai mis la crème et MCT oil. Donc j'ai mon MCT oil ici et euh, je vais aussi mettre ça et je vais donc verser mon café et avec mon petit outil. Euh, <rire> Là, je vais le mélanger et c'est tout. Ah oui, j'ai aussi mis un euh, sweetener. Donc, le sweetener que j'utilise, c'est ça. Donc, pour le café. Le deuxième repas de jour 2, c'est simplement une salade aux œufs. Donc, ce sont des œufs durs avec la mayonnaise, la moutarde, quelques épices, poivre, sel. Et c'est tout simple. Vraiment, c'était tout simple. J'ai aussi fait avec quelques chips euh, au fromage. Voilà ma salade aux œufs. Et ça, c'est du fromage cheddar que j'ai fait au four pour euh, les faire sous forme de chips. C'est croustillant. Hein? <rire> Tandis que les autres se régalent avec euh, de la viande et des macaronis au fromage. <rire> on a notre chapeau. On va fermer. Okay, ça va pas se verser. On va attendre. Alors, on va enlever. Alors, je n'arrive pas avec la fourchette. Ici j'ai un extra de fromage que j'avais mis en bas. Donc on va faire le deuxième. Là le deuxième ne couvre pas complètement, mais ça allait vraiment bien conscient par rapport au premier. Donc on va mettre ça là. On va accompagner avec notre café gras que j'ai déjà appliqué ici. Donc, en mettant une cuillère de crème fraîche, une cuillère de beurre, euh, une cuillère de MCT Oil et euh, un peu de petite vanille. Hein, petite, tout petit peu. Et donc, voilà notre premier repas du jour 3. Le deuxième repas du jour 3, ce sont des roulés à la cannelle, donc c'est fait à base d'œufs et le fromage qui est au-dessus. Euh, donc si vous êtes habitués, euh, cinnamon rolls, roulé à la cannelle, c'est un peu ça, mais c'est en version aux œufs. Donc ça c'est vrai, fait avec essentiellement les œufs, le beurre et le fromage, J'ai accompagné avec un œuf frit. Donc euh, tout simple et tout bon <rire> Alors, jour 4 c'est un jour de transition on est on peut avoir un, un peu de viande ici donc c'est un burger que j'ai frit et euh, c'est supposé être euh, un gaufre euh, à, à pain en fait mais ma machine à gaufre moins grande donc euh, c'est très lâche. et donc je mets des assaisonnements euh, j'ai un ketchup sans sucre j'ai de la moutarde donc, je vais le me mettre dans le tas. Mon ketchup sans sucre est ici. Je l'achète en ligne sur Amazon. Et donc, on va mettre ça. Euh, je pense que c'est tout. Ah non, j'ai mets une tranche de fromage aussi une tranche de fromage ici là et je vais recouvrir avec l'autre au dessus donc c'est un peu comme ça bon comme on va faire les larges, ben ça pas vraiment l'air d'un sandwich là mais bon l'idée c'est ça le waffle il est fait juste de œuf et de fromage, rien d'autre. Et puis l'assaisonnement. Donc c'est ça. Pour la transition, c'est qu'on ajoute en fait euh, un morceau de. Enfin, on commence à intégrer la viande. Autre chose que l'œuf. Et là, on a euh, le pâti de bœuf. C'est ça. Mon repas 2 du jour 4, c'est juste une petite salade aux œufs, toute tout petite, et une mousse. Je vais. essayer Dessiner la mousse. On va voir. Ça, c'est fait avec les œufs essentiellement. Un œuf, en fait, et un peu de crème. Et voilà, ça a bon. Euh, j'ai pas pas vraiment faim parce que <rire> il faut dire que le steak que j'ai mangé m'a calé mais bon on va quand même manger un peu ce soir mmh. c'est bon la mousse très bon alors pour mon deuxième jour de transition j'ai ici deux œufs et une tranche de coin de porc, pork belly. Et il me reste juste à mettre mon café gras, à enfin, faire mon café gras, et le tour est joué pour le premier repas. C'est ça, je suis en train de manger tard parce qu'il est déjà plus de 2h 14... d'après-midi. Mais bon, on va tenir. Good. Deuxième jour de transition, donc ça c'est le jour 5. Donc, deuxième jour de transition, deuxième repas. Donc, j'ai un œuf, juste un œuf frit avec un peu de fromage qui est là et j'ai aussi deux œufs bouillis. J'avais prévu faire deux œufs frits, mais je sentais que vraiment ça risquait de ne pas passer parce que le matin j'ai mangé les œufs frits. Donc, autant manger autre chose ce soir. Donc, c'est ça et j'ai mis du piment. Hot pepper. Donc, voilà. reçu aujourd'hui une commande de Amazon. C'est cette planche. Je suis vraiment excited Ça c'est une grande planche. Ça va me faciliter lorsque je vais faire mes vidéos des démonstrations, de démonstration, de recettes, parce que ben le marbre qui est là, c'est, je trouve que la couleur est un peu, c'est, c'est quand même un peu foncé. Et je, je voulais vraiment un, un, une surface toute claire, toute blanche, pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de faire et tout. Oh, je suis excited! <rire> dernier jour, dernier jour de ce jeûne aux œufs. Ça, c'est le jour 3 des transitions. Premier repas, c'est l'œuf cuit au four. Ici, il y a deux œufs avec du fromage, la crème fraîche, des épices, comme ça se voit là. Et donc, c'est ça avec mon café gras. C'est ça pour le premier repas. Donc, vous voyez comme sur cette planche, ce que je vais vous montrer se voit absolument, c'est clair. Ça ressort bien par rapport à si c'est ici. Enfin, je trouve. Je trouve. <rires> <cette> ça, ça lal -lal le dernier dernière repas du, du, jour du, jour du jour de e, past, transition des trois C'est avec le fromage Et ici on a une salade avec alors, vous avez vu ce que j'ai mangé comme premier et deuxième repas et vous vous demandez certainement est-ce que ça a fonctionné est-ce que finalement j'ai brisé ce plateau légendaire Alors vous avez vu, j'ai commencé avec un, autour de 153 livres et poussière, voilà, euh, finalement, est-ce que j'ai perdu on va voir J'ai perdu, j'ai finalement, euh, enfin, le plateau a été brisé, je suis descendue la barre de 150 livres, ça se voit. Euh, ça fonctionne, oui, ça fonctionne et qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est une expérience, il faut essayer, vous pouvez toujours l'essayer. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que lorsque vous commencez à manger, il faut faire très attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce que si du jour au lendemain, vous recommencez à manger, enfin, si vous mangez n'importe quoi les jours qui suivent, vous allez reprendre tout et augmenter. <rire> Donc, c'est quelque chose que je peux conseiller vraiment très, très ponctuellement. Si vous voulez absolument, absolument briser et si vous voulez vous recentrer parce que quand vous le faites, vous vous, vous recentrez. Enfin, vous revenez vraiment à manger de façon très, très sérieuse. Clean, keto clean et tout. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose à faire euh, sur le long terme. Vraiment, je ne vois pas le point. Et puis, euh, après, on, on peut reprendre un peu. Donc là, je vous filme comme à peut-être... Combien de jours après? Peut-être 4, 5 jours après. Après avoir fini ce jeûne-là. Et j'ai pris comme deux livres. Deux livres de plus. Je suis autour de 149. Alors que j'étais à 147. voyez? Mais c'est quand même une bonne chose. C'est mieux que le 153 où j'étais. Donc, ça marche. Ça fonctionne. De temps en temps, on peut le faire. Mais bien sûr, on ne va pas le faire... Très, très longtemps donc c'était ça l'expérience que j'ai fait pour vous et que je voulais partager avec vous pour vous donner une idée si vous avez un plateau légendaire c'est une idée il y en a il y a plein d'autres idées pour briser des plateaux ça c'en est une il y a d'autres qui appliquent simplement euh, les gens les jeunes prolongés ils font les jeunes de 24 heures et plus donc 36 heures etc font... il y a plusieurs méthodes mais moi j'ai pas voulu faire pour cette fois un jeune prolongé parce que je suis Très, enfin, je suis assez stressée dans le travail, c'est très intense et je ne voulais pas un autre stress supplémentaire qui va m'énerver. Donc, ça, c'était quand même, c'est quand même, ça s'est quand même bien passé. Les deux premiers jours, j'avais vraiment très faim. <rire> Mais ça s'est bien passé quand même et ça fonctionne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, ça a vous donner des idées et je vous souhaite de passer des bons moments. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du pain.